C'est bon. Salut les amis. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, je suis en train de faire cette vidéo euh, rapidement. Parce que je roule souvent. Vous voyez, bon, vous savez que je roule en vélo tout le temps. Et j'ai souvent mon chien. Je ne l'ai pas encore enlevé la laisse. Parce qu'on est à côté du quartier. Je viens de sortir de la maison. Et je vais aller en ville. Avec mon vélo. Comme vous voyez mon chien. Il a que attention, bien ici. C'est bien, mon beau. C'est bien. On voit moi et Bobby. On a l'habitude, moi, je, on voit souvent des gens qui ont des vélos électriques, les amis. Il euh, y a des moteurs électriques. Avant, on utilisait les chevaux, euh, les animaux euh, de traction. Les chevaux, le, le mule. Pour euh, le, le travail des champs pour aider les humains à travailler quoi. Et les chiens aussi, en général, on utilisait aussi pour le travail surtout pour la surveillance. Et moi avec mon vélo, comme je suis euh, de la vieille école, comme vous savez, j'aime beaucoup les animaux, je me connais en dressage d'animaux, en éducation surtout dans le, les chiens, ce qui touche aux chiens. Vous voyez ma chaîne YouTube Dracos Metaverse. CCTV, vous allez comprendre de quoi je parle les amis, les attaques de chiens, etc, le, les histoires de chiens, les chiens blessés, euh, malades, etc. Bon, il est là, le dog il est là, bon, dog, dis bonjour ici aux amigos, il vous dit bonjour euh, doc il va rouler euh, en vélo, comme vous voyez le vélo, les amis, il n'a pas de système électrique euh, mécanique électrique. Il n'y a aucune euh, système électrique dans mon vélo. Comme vous voyez, pour la traction, euh, c'est un Between Rock Rider 340. C'est un bon vélo par rapport à euh, qualité prix. C'est un très bon vélo. Il a j'ai fait cette vidéo. On... Babi. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Babi. On est en train de faire la vidéo, tu parles à ton pote, et euh, nos, nos amis ne nous entendent pas parler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est là, nos amis sont là, c'est bon, c'est gentil. Les amis, bon, en gros, euh, on commence. À rouler à l'énergie bioélectrique, mais sans cheval, sans, sans, sans mule, avec un chien. Allez, il y a des petites astuces à prendre. Il y a des astuces à prendre. C'est comme tenir le raid d'un cheval. C'est plus ou moins les mêmes astuces pour un chien. Mais vous allez voir de propres yeux, je vais donner 2 trois astuces vite fait. C'est la première vidéo, je viens d'avoir l'idée. Allez, on démarre. On fonce. L'énergie bioélectrique avec un chien. Un vélo qui roule à l'énergie bioélectrique des chiens. Il y a un petit chien. C'est un tout plus petit que ça. C'est le chihuahua à mon avis, je ne sais pas. Mais il est très costaud, hein il faut se méfier des apparences, comme ils disent le vieux sage. Le vieux sage, le vieux, singe, le vieux sage. Allez, la vie. Vélo bioélectrique. Regardez, je ne pédale pas, les amis. Vous voyez que je ne pédale pas. De temps en temps, il faut donner un axe auxiliaire pour la vitesse. Et en gros. Attendez deux secondes. On regarde le panorama. Vous voyez, où euh, on est où Où est-ce qu'on se trouve il a ce chien qui est en train de tirer, bon je le laisse faire tout seul parce qu'il a l'habitude, je le laisse faire tout seul, il a l'habitude, comme vous voyez, il y a des voitures, il n'y a pas de problème la voiture, mais là normalement, vous voyez, je le laisse, il faut toujours avoir le fil sur la main, attention, de... c'est très dangereux avoir le fil sur la main, parce que le chien il vous coupe littéralement un doigt, s'il court trop vite d'un coup, s'il trouve un autre chien, euh, il s'y court, court trop vite d'un coup. Le fil, ça glisse tellement vite que ça vous coupe littéralement le doigt. Bon, là, il est en train de tirer, vous voyez, l'énergie euh, de vélo. Et là, on tient le... Vous voyez pourquoi on tient le fil Quand il s'arrête, ou... Euh, euh, il ne faut pas le tenir de façon fixe, comme le raid d'un cheval. Il faut le tenir, vous savez... Euh, et même quand il prend de la vitesse, vous voyez, là il prend de la vitesse. Moi je laisse le fil se défiler, je laisse rouler le fil quand il prend de la vitesse. Et en même temps, je freine un peu pendant qu'il prend de la vitesse, je vais vous donner un exemple. Euh, pendant qu'on prend de la vitesse, regardez, je laisse prendre de la vitesse, j'oxyde un peu au démarrage parce que lui il, est, euh, il vient de sortir de la maison. Là je, je coince le fil par ici, Bobby, par là, il faut l'indiquer le chemin. Bang. Bang, bang, bang. Bang, bang. Il a envie de faire pipi, c'est normal, mais c'est la première vidéo. Vous voyez, il tire, il accélère, je ne reste pas accroché au fil, je laisse glisser le fil entre la main. Et là, je le laisse faire pipi, caca, parce que c'est ça l'objectif, d'amener le chien avec moi. D'ailleurs, maintenant, je vais enlever la laisse. C'était juste pour faire la vidéo, pour vous montrer avoir un, un vélo qui roule à l'énergie gratuite, bioélectrique, mais pas avec un cheval, mais avec un chien. Là, c'est la première vidéo. Je viens d'avoir l'idée à l'instant même, parce que je fais ça depuis euh, longtemps. Et euh, les amis, et l'amour jusqu'à la prochaine vidéo. Et euh, là, je vais l'enlever à la l'est, il, il y a un chien là-bas en face. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois un petit chien là-bas en face. Mais le mieux, comme je dis, il n'est pas dressé, il est dressé, il est doqué. c'est pas un chien, le chien, on frappe pas les animaux. On, on, on, on prend soin de la nature. Bien si va Bobby, allez. Bah, tranquille, on le calme d'abord. On sait qu'il est excité. Je sais qu'il est excité. D'abord, je le calme. Bah, tout va bien, Nini. Tranquille. T'as vu? On passe le venez. Bah, on calme. Quel problème de problème Hop, nini. Tranquille. Tranquille, je dis. Tranquille. Je veux pas de problème. Il comprend ce que je dis en fait. Et là, il a compris. Bon, comme d'habitude, il est pas. Il n'est pas son premier un peu de pan panoramique. Je suis euh, panoramix de l'Astérix. Vous voyez que, vous voyez les amis, c'est ça le chien sociable. Comme je vous avais dit, je vois qu'un chien, mais il faut calmer le mien, le rassurer, je le libère, il va dire bonjour à l'autre chien. Et tout s'est bien passé, comme vous voyez. C'est un très bon chien. Bonjour monsieur. Dan. Et euh, là il fait caca. Ça l'a, vous savez, avec la sensation, les émotions, ça l'a donné envie de faire caca. Il a le speed. C'est là que je voudrais m'accrocher la laisse pour avoir de l'énergie bioélectrique pour tirer le vélo. Là, croyez-moi qu'ici, je fonce à 30 à l'heure, à plus de 30 à l'heure avec le chien. Euh, c'est le chien qui tire, hein. c'est pas moi. Hein. Je, je, je, je dépasse le vélo électrique avec le chien euh, qui, qui traque le vélo. Euh, il a l'habitude, et pourtant regardez la taille de mon chien, regardez la taille de dog. Mais comme on dit, le, le sage, les anciens, méfiez-vous des apparences. Il faut se méfier, C'est pas la taille, c'est pas le poids qui fait d'un chien un chien, qui fait d'un homme un homme. Et ça, c'est un très bon exemple. Ce n'est pas parce que c'est petit, parce que ce pas trop costaud par rapport... C'est pas fort quoi, c'est pas endurant. Il est très endurant d'ailleurs, il est même plus endurant euh, que les chiens de, de pure race, Staff. Lui, il est Staffy, il est un bâtard. Mais il est plus endurant et beaucoup de loin, des années-lumière plus intelligent que les chiens de. que son papa et sa maman. Et euh, en même temps, bon, comme on dit, tel chien, tel maître. Allez, les amigos. Euh, oubliez pas de d'écraser le fameux dans le commentaire etc euh, allez à la prochaine vidéo les amis le dog il est là comme d'hab comme d'habitude c'est une allez